Bonsoir à tous! Bonsoir à tous, c'est Mister et Eh bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable du Pokémon. Mon nom est les gens m'appellent Amicalement, le professeur Pokémon. Eh bien aujourd'hui, ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux de compagnie. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Bien évidemment, pour ma part, L'étude des Pokémon, tu ma profession, effectivement. Bien évidemment. Mais, Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu es un garçon ou une fille Eh bien, euh... Je suis non binaire. <rire> c'est les premiers noms que j'avais. Donc tu t'appelles Piouf. Oui, c'est bien ça. Voici mon petit vrai cheval et puis votre étrange enfant. Je sais quoi d'un son nom Canouille. Euh, canouille, oui, c'est ça, canouille. bah ben oui, bien sûr, je m'en souviens, c'est canouille Tchouf, t'inquiètes tes Pokémon est sur es le point de commencer, ah, hein, bien sûr Un ah, tout nouveau monde de rêver d'aventure, j'attends, bien sûr. Et bon, que bah, vous bah, Hey Attends oui, j'ai pas vu le monsieur. Et c'est dangereux d'aller dans les Pokémon dans les autres terres, mon dieu, ah, mon canouille, hein! Canouille, hein! Oui, oui, oui. Oh, c'est pas le merde, je n'arrivais pas à le faire. Oh, c'est vrai, oh, je t'ai dit de venir, tiens, mon petit fils, tout. <rire> Dégage, tiens, piou! Oh, je t'adore! <rire> Il y a trois Pokémon par ici. Ils sont dans leurs Pokéballs! Oh, bien sûr! J'étais un sacré dessin! Ah oh, oui! Ah ah ah ah! Et maintenant, j'exploite des enfants pour mes recherches! Du coup, bah, je vais prendre Carapuce. Vas-y, dis-moi comment tu veux appeler le Carapuce. La place de la femme, c'est la Kouezine. Je sais pas si j'ai la place. Mais on va l'appeler Kouezine. Kouezine. Ah oh, mon dieu! Mais je ne le savais point! Minute piouf. Voyons lequel de nos deux Pokémon est le plus fort. Je vous rappelle que c'est un Donc si je perds, j'ai perdu. Et du coup, ben bah, voilà. Je m'en viens tout seul. Mmh, mmh, mmh, mmh. Mais si je connais, c'est bon, laisse-moi Laissez-moi jouer Pokémon Rouge Feu, celui qui est le plus relou, parce qu'il t'explique tout, en fait. Allez, laisse-moi faire, laisse-moi jouer, je connais Wesh, c'est le 93 ton jeu, le gars t'agresse instant, mais j'avoue, poussin noir, j'avoue. MDR, ce nom, bah effectivement, Kwezen, c'est normal. Allez Là, c'est comment il s'appelle euh, en 93, c'est Saint-Denis, hein, non Je sais plus. Ce quartier-là. Corveau le feu Et ouais Corveau le sang J'ai pas pris la potion dans mon PC. Voilà, c'est bon. Ah, tu viens du Bourg Palette. Il dit eh, mais pas. Euh, ce... Le live a eu un petit freeze. Ah ouais, effectivement, ça arrive des fois. Tu connais le professeur chaîne Ça vient d'arriver. Peux-tu la lui apporter D'accord, c'est une lettre, un colis. Voilà, voilà. Et toi, comment ça va Vas-y, euh, déballe ta vie. <rire> ah, c'est la c'est la Pokéball que j'ai commandé Merci. Bébé Bébé <rire> Je suis très mauvais pour les mots. Bébé Pourquoi tu m'as appelé ah, ah oui C'est la pension alimentaire Tu as vraiment cru que j'allais donner la pension alimentaire comme ça Mais non, tu vas travailler pour moi Eh oui, monsieur Eh oui Allez, Jamy, tu peux le faire. Tain, tain, tain. Ratata comme fond, un Pokémon, c'est parti. Euh, Est-ce que je vais pas essayer de me soucier de l'attraper comme ça Allez, on prie. Jésus-Christ est avec nous Mais c'est un, un, un, un, un... Let's go, c'est une réussite. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Je vous en prie, donnez-moi un surnom à ce ratata. S'il vous plaît. Ratatouille, ok, ratatouille. On va dire que c'est bon. Ratatouille. Du coup. Faire au singe, enfin. J'ai cru que j'allais jamais l'avoir. Eh hey Faire au singe. En vrai, pour l'instant, l'équipe elle est bien. C'est le deuxième Pokémon qu'on attrape, hein, mais c'est pas grave, on sait pas attraper Pokémon. Il y a un coupe là. Aspico, ok. Je n'y pense pas, pardon. Je... Aspico, c'est. C'est le chose <rire> Nickel. Jus de poireau. <rire> Pourquoi le jus de poireau Euh, no jack. C'est sérieux, le jus de poireau Bah écoute, un jour on, on testera, écoute, mec. Quand je. Je pote. Ok, je et voilà. Pap, pa, pa, pa, pa. Allez, c'est parti. Et après, on va devoir. Pikachu Ah oh oui C'est génial Ça passe. Non Putain. Ah, fais chier, quoi Ah, je suis dégoûté. J'aurais pu l'avoir J'aurais pu l'avoir ah! <rire> hey! Mais tu as des Pokémon. Y'a yeah, l'attaque. Harcèlement de rue. Cousine. Allez, vas-y, charge. Voilà pourquoi ça la mèche et je vois la facilité. Parce que euh, dès le départ, ça la mèche, tu, tu, peux, tu peux burn tout le monde, toi t'es tranquille. Tu récupères euh, un groupe sans faire au singe, je crois, sans faire au singe. Et puis après, du coup, t'es tranquille pour le, pour la suite. Pour le, la reine. C'est juste, ouais, juste la reine, la première reine que tu galères. Si je suis empoisonné, je pleure. disait-il je suis pierre je suis le champion d'Argentin. je crois à la grande force de la pierre c'est pourquoi mes Pokémon sont de type roche tu veux toujours te battre avec un mois mm -hmm. même en sachant que tu vas perdre euh... mm. très bien on garde je mis son plus gros niveau et 15 je parle de niveau 15 un hein. caillou je fais un épistolet à eau comme on est sûr pistolet voilà terminé ah là là, la difficulté est absente <rire> charge on fait pas beaucoup peut-être ça life euh, nickel ah bah écoute on croit à la grotte hein Ah enfin Quozen évolue Quozen évolue en carabafe Ah pas c'est notre route, enfin euh, au, à la forêt machin contre toi j'ai rien eu café avec c'est bien ça Donc, par contre euh, mon charge il va faire mal on peut essayer hein. non je faisais le double de son niveau je suis débile alors on se fait ratifier ouais <rire> Large. ça va être très chiant, ouais, je suis de type normal donc ça va, oh yes, ça va être bien ça, on va essayer de direct. Oh putain ça a marché yes victoire Ziva voilà Parce que je fais allez Ziva Voilà peux... euh, c'est le bonhomme ouais c'est bon, bon je l'ai super... ouais, bon, Allez vas-y Se fait avoir et achète hein, le Magic Pourquoi se fait avoir Bah parce que c'est une arnaque Pourquoi pas Little Fish Il aurait fait faire Big Fish It la Tiens à, à vous dire que tous les propos que font Fufu pendant mon live n'ont aucun rapport avec moi. Euh... <rire> les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Ok. Vas-y. Et puis tout à l'heure, je reçois une aussi Discord, je suis en mode. <rire> Et du coup j'ai pas à les regarder. Balayage. Ah, mais qu'est-ce qu'il est nul en défense mon ferro singe. Voilà encore une fois ni que. Ferro singe est mort. <rire> ah bah GG. Ah il a fait un cro mort en fait s'est dit que c'était super puissant pour mort euh... Bah oui mais, mais j'avais un ratata... j'avais un ratata en face. Ah oui t'en ai connu Bah du coup je vais je la jouer safe hein, et je vais mettre euh... cuisine. Cousine. Tu l'appelles cuisine parce qu'il y a des type O Non parce que c'est une femme. Face <rire> de la femme, c'est la couvine. <rire> non, c'est un viewer sur mon stream qui m'a demandé. Je dis un viewer, mais en vrai, c'est un bot. Bon. La frontière est mince! <rire> <rire> Hé hey, toi! Ces fossiles sont à moi, pas touche! On choisit un, je me rappelle. Bon, ok, on partage. Chacun a le sien, hein. ça, ça va, comme ça, pas de jaloux. Tu vas prendre lequel euh, Celui de gauche. Je le Je oh, wow, On va attaquer là. Ok, je prends celui-ci. Allez, c'est parti, je me casse. Antidote. la route 4 là Attends. Route 4, mon site Ok, donc si je trouve les autres arbres, c'est du mort. Ouais. Après route 4, t'as quoi T'as abo... Euh, sable... Attends. Ah, t'aurais pu avoir une sablette. t'aurais pu avoir une sablette. <rire> de ça j'ai Magicarp. arp. Tu veux quand même regarder pour se faire du mal Est-ce que tu aurais pu avoir Bon. <rire> tu me dégoûtes là Je me dis euh, à la place de sablettes, abo et tout ça, j'ai un magic harp Une pierre c'est de la merde Hein T'as aussi des pierres il me semble. J'aurais bien aimé un Pokémon oiseau pour euh, Céladopol. Ah oui, on peut pas tout avoir. Bon. Techniquement, je euh, Papy Vision je crois qu'il va prendre val. Hein. Mais du coup, on est encore dans les temps. ça C'est bien. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, pour le live, euh, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. J'en ai Discord, etc. Tout ça, tout ça. Euh, moi, je vais m'arrêter là, parce que j'en ai marre. Tu m'as saoulé. <rire> salut. Salut. Salut.